L'idée de, de Guerre invisible, c'est l'idée de répondre à un livre qui m'a beaucoup marqué, qui s'appelle « La guerre hors limite, et qui avait été publié en 1999 par deux officiers chinois. Et traduit en français en 2003 chez Payot. Il se trouve que je l'avais lu à l'époque, qui m'avait beaucoup marqué, et je l'ai relu à la faveur de la crise sanitaire. Et ce qui est intéressant, 20 ans après, c'est le fait que euh, ces deux officiers listent 24 types de guerres allant de la guerre nucléaire à la guerre médiatique en passant par la guerre environnementale ou la guerre sanitaire. Et donc j'y ai vu là, si vous voulez, euh, un encouragement à essayer d'approfondir euh, les différentes formes euh, d'affrontement et de montrer en quelque sorte que euh, les militaires n'ont plus le monopole de la guerre. Et le titre « Guerre invisible euh, » traduit cette idée. L'impact de la, de la crise sanitaire, d'abord, euh, il est très difficile à apprécier, euh, Aujourd'hui, février 2021, parce qu'on est encore dans, dans, dans cette crise. Mais ce qu'on observe déjà, c'est une redistribution de la puissance. C'est-à-dire que, si vous voulez, la crise sanitaire a fonctionné comme un catalyseur de forces déjà présentes, mais a accéléré les transformations. Et parmi ces transformations, la plus frappante, c'est le fait que euh, la Chine a très clairement dépassé L'Union européenne sur la scène internationale est devenue le numéro 2 sur la scène internationale et convoite la première place et que simultanément, la crise a révélé toutes les défaillances organisationnelles des États-Unis et ça, ça a été évidemment très accentué par la, par la présidence Trump et montre aussi la difficulté pour l'Europe de surnager dans, cette, dans, dans, dans cet environnement. Donc ça, c'est la, la première chose, si vous voulez, qui est la, le nouvel équilibre entre Chine, États-Unis, Europe. La deuxième chose, c'est que cette crise sanitaire à donner une position tout à fait centrale à ce qu'on appelle les plateformes systémiques, c'est-à-dire les fameux GAFAM et les fameux BATX, qui sont plus que jamais au cœur de nos vies, au cœur de l'activité économique, mais aussi, comme je l'explique dans le livre, de plus en plus au cœur de l'activité militaire et de l'activité politique. Le basculement du système international vers l'Asie-Pacifique, mécaniquement, produit une sorte de... Périphéri périphérisation, je sais pas si c'est le bon terme, enfin, met l'Europe dans une position plus périphérique, plus simple de le dire comme ça. Euh, donc ça, ça c'est la, la, la première conséquence. Cela étant dit, l'Europe euh, reste euh, euh, la première économie mondiale enfin ça dépend comment on calcule mais reste une économie tout à fait, tout à fait importante dispose de capacités de, de recherche et a donc un rôle à jouer à mon sens dans ce qu'on pourrait appeler euh, la grammaire de la mondialisation c'est à dire qu'on n'est pas dans une phase à mon avis euh, d'arrêt de la mondialisation, on est dans une phase où la mondialisation va à la fois se régionaliser par de grands ensembles et puis en même temps euh, le vrai sujet c'est que s'il y a une stagnation, peut-être une régression des échanges de biens matériels, on va continuer à avoir dans les années à venir une augmentation exponentielle des échanges de données. Et je pense que le grand sujet pour l'Europe, c'est d'essayer d'exister dans ce, dans ce jeu-là entre la Chine et les états unis et donc de proposer, une manière de gérer les données qui lui soit propre parce que ce à quoi nous assistons et ce que j'essaie d'expliquer de dans le livre ces guerres invisibles elle passe aussi par le la transformation d'une économie politique internationale basée sur le pétrole avec toute la géopolitique qui en découle le rapport au pays du moyen-orient le rôle du contrôle de la mer etc à une économie politique internationale basée sur le contrôle de la donnée et ça c'est en train de faire naître une nouvelle géopolitique dans laquelle les États jouent un rôle très important, mais dans laquelle des acteurs privés et les interfaces entre ces acteurs et les autorités publiques sont euh, de plus en plus euh, décisifs. Et donc le rôle, de le, ce qui est important pour les Européens, c'est un de le comprendre. Et deux, euh, d'essayer d'exister dans cette euh, compétition. Je pense que l'espoir le, le, le, commence ou l'espérance euh, commence par... Euh, il faut il faut, il faut faut espérer pour entreprendre. Donc, euh, euh, je pense que la lucidité euh, n'empêche nullement d'essayer de, de ne pas euh, se résigner et de considérer que, voilà, euh, on peut, on peut euh, évidemment essayer de transformer les choses. Je pense que ce à quoi il faut réfléchir, c'est quand même un problème assez fondamental qui concerne toute l'humanité, c'est que nos capacités de transformation du réel sont très largement supérieures à nos capacités d'anticipation. Et ça, je l'explique dans le livre, et du coup, c'est une tentative pour mieux anticiper, en fait, faire un effort de prévision.